Donc, comme on l'avait fait hier, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le Slack et les présentateurs du jour euh, pourront prendre le temps à la fin de répondre à ces questions. Donc, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de, euh, de ce que le DHS peut faire euh, et cela va être fait euh, avec comme M. Dajo. Et plus précisément, nous allons décrire ce que fait le tracker euh, DHS-2, euh, savoir qu ce que nous pouvons collecter avec, et, et essentiellement aussi parler des cas d'utilisation euh, qui sont déjà là, et puis les nouvelles fonctionnalités euh, que nous avons actuellement dans le DHS-2. Donc, comme je l'avais dit, euh, nous avons la version 2.38 et, et la version 2.6 mobile qui sont sortis hier et euh, ce que nous devons savoir, c'est que euh, nous avons d'une manière euh, plus ou moins mensuelle ou euh, dans la routine, euh, la possibilité de pouvoir collecter les données agrégées. qu'est ce que nos collecteurs essentiellement Mais Il est très important aussi de pouvoir collecter les données individuelles. Donc, le tracker vient pour pouvoir répondre euh, à cette euh, demande. Pouvoir, pour pouvoir premièrement collecter les données individuelles. Donc, on aura la possibilité euh, soit d'avoir le nom et le prénom et les autres informations liées à une personne ou peut-être euh, pouvoir programmer peut-être une fiche d'enquête pour pouvoir collecter ces données. Et nous savons que ce sont ces données-là qui, euh, qui sont agrégées et qui sont renseignées au niveau des données euh, de routine que nous avons. Donc, il y a la première partie qui est déjà euh, la collecte de données. Donc, nous pouvons euh, créer un formulaire comme nous, les, nous le voulons et pouvoir collecter toutes ces informations longitudes. Parce que nous avons euh, peut-être pour la femme, euh, enceinte, la CPN1, et puis même pour la vaccination. Donc, nous pouvons collecter toutes ces données-là. Euh, donc, euh, nous avons aussi un volet assez particulier dans le DHSE qui est aussi le partage. Donc, euh, par rapport au volet partage, nous pouvons scinder le rôle de chacun euh, dans le processus de collecte des informations liées au tracker. Euh, donc, en matière de fonctionnalité, euh, par rapport au tracker, nous avons la possibilité de collecter les données individuelles et nous avons aussi la possibilité de pouvoir programmer les, les rendez-vous des personnes. Donc, quand une personne vient, nous l'enregistrons dans le système. Euh, nous lui donnons peut-être les médicaments ainsi de suite. Et euh, dans certains cas, il est censé revenir. Donc, avec le DHS2, nous avons aussi cette possibilité de pouvoir programmer les rendez-vous des de, de, de, de personnes dans le système. Et aussi euh, activer l'envoi euh, des messages de rappel ou les messages, les notifications ou peut-être les SMS. Nous avons cette possibilité de pouvoir le faire dans, dans le DHS. Donc, peut-être deux jours avant, nous pouvons, nous pouvons envoyer euh, un message à la personne pour lui dire Ah, votre rendez-vous, c'est dans deux jours, vous prenez les dispositions pour pouvoir être. Euh, vraiment présent et cela permet de suivre vraiment euh, ces personnes-là, suivre chaque visite et savoir s'il y a une visite qui est manquée ou pas. Quand elle est manquée, nous pouvons prévoir euh, une autre visite ainsi de suite. Donc, euh, euh, par rapport à cela, nous avons la possibilité de pouvoir collecter toutes ces données individuelles et en faire aussi des données agrégées. Comme au niveau des données agrégées, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu pour pouvoir respecter une logique donnée et vraiment avoir des données qui semblent être justes et qui pourra nous permettre, qui pourront nous permettre éventuellement de, de prendre une décision. Nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, la possibilité d'envoyer aussi des notifications. Surtout euh, euh, sur le volet surveillance, nous avons la possibilité de, de pouvoir envoyer aussi ces notifications. Euh, Peut-être euh, à l'équipe type si, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, hormis le volet un, collecte de données, nous avons aussi la possibilité de pouvoir analyser automatiquement toutes les données enregistrées dans le tracker. Donc, pour ce faire, nous avons euh, quelques outils d'analyse qui sont déjà intégrés dans le DHS2, notamment le visualiseur, le tableau croisé dynamique, la carte. Et nous pouvons aussi faire des Lining Spins pour pouvoir lister toutes ces personnes enregistrées dans le système. Éventuellement, nous avons aussi la fonction qui nous permet de pouvoir exporter toutes ces données individuelles et peut être l'analyser avec un autre qui est où je ne sais pas. Donc, vous avez aussi cette possibilité d'analyser toutes les données dans le DHSE et euh, vous avez aussi la possibilité de pouvoir exporter toutes ces données-là, peut-être dans Excel, peut-être dans un fichier XML, JSON, ainsi de suite. Donc, nous avons aussi cette possibilité dans le DHS Un autre aspect est lié à l'hébergement. Donc, vous avez la possibilité de déployer un dhSE pour pouvoir collecter les données individuelles. Euh, Peut-être une autre instance pour pouvoir collecter essentiellement. En fait, surtout, ces données sont très, très sensibles. Peut-être les données de VIH ou quand vous collectez les noms et prénoms, euh, ce serait très bien de garder euh, anonymes ces informations. Donc, il y a euh, ce premier critère qui entre en jeu. Peut-être pour cacher en fait, les noms et prénoms ou d'autres informations et même en prévoir déjà une autre instance et savoir qui exactement a droit à cette instance pour rentrer, saisir euh, les informations donc vous avez la possibilité de pouvoir euh, déployer euh, une autre instance euh, mais ça dépend aussi des types de données que vous voulez collecter juste pour peut-être des données d'enquête vous pouvez plus ou moins euh, développer ce tracker déjà à côté de de l'instance agrégée que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, il faut aussi savoir que euh, les données que vous collectez avec, euh, soit les données agrégées ou les données tracker, restent vos données. Ce ne sont pas les données de l'université d'Oslo ou d'un le consultant. Ces données sont éventuellement vos données. Et euh, si vous l'autorisez, un, un consultant peut pouvoir entrer et voir euh, les les statistiques, mais si vous, le, si vous refusez aussi, cela, vous avez la possibilité de bloquer tout et personne n'aura accès à vos données. Donc, tout cela rentre dans la configuration du, du DHS pour pouvoir garder assez sécuriser toutes les données individuelles comme les données agrégées. Euh, depuis quelques années déjà, euh, l'Université d'Oslo avec ses partenaires, le MSCDC, euh, Gavi, Unicef, euh, conjuguent leurs efforts pour pouvoir vous permettre d'avoir déjà un paquet euh, standardisé euh, qui vous permet de pouvoir peut-être déployer assez rapidement les outils, euh, créer automatiquement les indicateurs, ainsi de suite. Donc, ces paquets sont encore développés et je pense que ça facilite la vie ou peut-être la gestion ou l'implémentation à tout le monde. Euh, donc, euh, ces paquets sont encore disponibles, je pense que avec l'avènement de notre pandémie qui nous a tous touchés, euh, COVID, je pense que le paquet a été vraiment utilisé dans beaucoup de pays et c'est ça qui a motivé euh, pas mal de personnes à utiliser vraiment le volet tracker euh, du dhSE Parce que la plupart des pays utilisent euh, le volet agrégé. mais avec COVID, il y a eu euh, juste 87 pays actuellement qui utilisent le volet tracker. Et c'est déjà bien, c'est ça qui nous permet d'améliorer euh, à chaque instant le volet tracker pour pouvoir vous permettre essentiellement de collecter les informations euh, que vous voulez sur toutes les données tracker qui permettent euh, d'enregistrer toutes les données individuelles. Euh. Donc, à part ça, nous avons aussi euh, ce tableau qui nous montre clairement euh, les moyens pour pouvoir collecter et analyser les données. Nous savons que dans le DHSE, nous pouvons utiliser euh, notre téléphone Android pour pouvoir collecter les informations. Euh, Clément va en parler, mais sur le plan web, nous avons une, une première application qui s'appelle Saisie et euh, une autre qui s'appelle Saisie Tracker. Donc, Saisie euh, nous permet de pouvoir calculer, de pouvoir collecter euh, les informations liées au volet event, au volet tracker. Donc, dans la nouvelle version 2.38, directement avec l'application saisie, vous pouvez collecter euh, toutes les données liées au, au fichier enquête et au volet euh, tracker. Mais avec les autres versions, peut-être la version 2.37, il y a une redirection directement vers euh, saisie de tracker si c'est un, tra si un formulaire tracker et directement vers saisie si éventuellement c'est un formulaire euh, événement donc nous avons les trois applications saisie saisie tracker et puis le volet android qui nous permettent de pouvoir collecter euh, assez simplement toutes les informations liées au tracker et comme outil d'analyse euh, nous avons euh, le tableau de bord qui résume euh, tous les favoris effectués euh, peut-être à partir de la carte, à partir euh, du visualiseur ou peut-être à partir euh, du tableau. Donc, nous avons toutes ces possibilités qui nous permettent de pouvoir présenter toutes les données enregistrées. Parlons du, de l'application Euh L'application nous permet euh, tout simplement de pouvoir euh, enregistrer une nouvelle personne dans le système, de pouvoir rechercher cette personne et lister toutes les personnes enregistrées. Donc, nous avons cette possibilité euh, de le faire avec euh, l'application saisie. Donc, quand vous voyez l'application saisie avec son nouveau logo bleu, si vous utilisez éventuellement la version 2.38, vous avez la possibilité d'enregistrer les informations d'enquête et puis les informations tracker à partir de cette application. Mais si c'est une version antérieure, il y aura euh, rapidement une redirection. Donc voici comment se présente l'interface euh, de l'application saisie et cela permet de saisir euh, les informations liées aux événements et les données tracker dont vous verrez également ici. Euh, c'est assez convivial et puis simple et pour permettre à tout le monde de pouvoir enregistrer assez facilement toutes les données. Donc ici aussi, euh, nous avons la fonctionnalité qui nous permet de pouvoir générer des identifications uniques dans le système. Donc, par rapport à cela, euh, le DHS se permet à ce que vous puissiez formuler euh, la syntaxe que vous voulez ou peut-être concaténer les données que vous voulez pour en faire une donnée unique dans le système. Vous pouvez en faire une donnée unique dans la formation sanitaire ou dans le CDT, ou peut-être rendre ça unique euh, dans le pays, si c'est une base régionale, ou peut-être rendre ça unique euh, dans tout le système. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir rendre unique une information dans le DHSE. Avoir ces identifiants permet de retrouver assez facilement ces personnes enregistrées euh, dans notre système. Donc, je pense que cela a été utilisé beaucoup, beaucoup euh, avec COVID pour pouvoir retrouver ces personnes enregistrées, pour pouvoir euh, éventuellement euh, enregistrer les informations liées à la première dose, à la deuxième dose et de suite. Donc, nous avons aussi ce système qui nous permet de pouvoir identifier automatiquement à partir des attributs. Les attributs ce sont des informations qui permettent d'identifier assez rapidement une personne. Donc, ici, nom et prénom, euh, si cela là se ressemble, le système se dira euh, si c'est pas la même personne. Donc, ce système permet à ce que je puisse décider si c'est la même personne euh, de, de pouvoir utiliser directement les données de cette personne déjà enregistrée, mais si c'est une autre personne, de pouvoir l'enregistrer aussi. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir euh, distinguer si c'est la même personne ou pas et de choisir enregistrer une nouvelle personne ou utiliser les données déjà dans la base. Donc, sur le volet euh, tracker, voici à quoi ressemble euh, l'interface de saisie des données tracker. Donc, c'est ça la version 2.38 qui est sortie hier. Donc, vous voyez que c'est assez simple d'utilisation et cela nous permet d'avoir directement les informations clés enregistré euh, dans un petit tableau. Donc ça, c'est très important. Peut-être ceux qui utilisent CD ou ce volet résistant où il y a plusieurs euh, rendez-vous à faire. Donc ici, je pense que vous allez directement voir les rendez-vous que cette personne a, a pu honorer et les autres ainsi de suite. Donc voici l'interface du, du nouveau euh, de l'application CD. Qui nous permet de saisir à la fois les données d'enquête et les données tracker dans le système. Voici euh, l'autre application qu'on a tous connue, saisie euh, tracker, et qui se trouve actuellement dans, dans nos DHS2. Donc, cette application nous permet éventuellement d'avoir un tableau de bord euh, très détaillé euh, où nous pouvons avoir des informations liées aux indicateurs. Euh, suite à la saisie, il y a des indicateurs qui peuvent être affichés, et des feedbacks qui peuvent apparaître et bien sûr, nous permettre aussi de pouvoir établir un lien entre euh, un, un cas contact et puis un cas index de dessus, dessus. Donc, nous avons cette possibilité avec l'application que nous avons l'habitude d'utiliser et qui marche très bien aussi. Maintenant, par rapport à l'utilisation de cette application, il y a des fonctionnalités que nous n'utilisons pas vraiment, notamment la saisie des données où nous pouvons comparer les données saisies dans un événement précédent. Donc, nous avons la possibilité de les afficher comme cela et savoir que lors de la première dose, cette personne a pris peut être ou Pfizer ainsi de suite, et pouvoir saisir au même moment les données euh, de la visite en cours. Donc, nous avons aussi cette euh, façon de pouvoir présenter les informations et euh, ce serait bien aussi de les utiliser. Nous avons d'autres aussi euh, possibilités euh, avec euh, ces tracker qui nous permettent aussi de pouvoir contrôler la manière dont nous pouvons inscrire, qui doit inscrire, qui accès à la partie inspection. Donc, tout cela fait partie du volet partage, contrôle que nous avons dans le DHS2. Et je dirais que tout aspect a été annulé. Donc, nous pouvons avoir la possibilité d'avoir tous les cas de figure que vous souhaitez avoir dans le système pour pouvoir permettre à quelqu'un de faire son vote et son rôle et de respecter. Euh, la saisie des données des autres euh, personnes qui contribuent à l'évolution ou la collecte des informations liées au tracker ou au système d'information. Donc, nous avons aussi cette possibilité de pouvoir afficher la donnée comme cela. Je pense que c'est ce qui apparaît automatiquement quand nous utilisons le DHSE, mais il y a d'autres cas de figure que vous pouvez aussi avoir. Et ça, c'est le volet partage. Donc, nous voyons qu'une première personne a la possibilité de saisir et une seconde personne, même si cette personne vient chercher, retrouve et ouvre le dossier de quelqu'un, n'a pas la possibilité de, de saisir. Donc, cela peut se réflexer quand nous parlons de coller des informations ou peut-être le laboratoire intervient. Donc, le laboratoire, normalement, n'a pas la possibilité d'enrouler de, une personne mais peut éventuellement saisir les résultats d'analyse de la personne. Donc, par rapport aux informations en primaire, nous avons peut-être le clinicien qui vient saisir cette partie. Donc, le clinicien peut aussi ne pas avoir euh, la, la, la possibilité de saisir les résultats. et Donc, il y a tous ces cas de figure que vous pouvez implémenter dans le DHSE et cela résulte des différentes fonctionnalités qui apparaissent directement dans le système. Donc ici aussi, nous avons la possibilité d'afficher une barre supérieure et nous pouvons nous-mêmes identifier les informations que nous voulons mettre sur cette barre. Donc peut-être le nom, le prénom, la date de naissance et ainsi de suite. Donc nous avons plusieurs possibilités pour pouvoir afficher une information. Et cela se trouve dans les widgets que vous avez généralement quand vous ouvrez l'interface, vous avez un bouton en haut à droite, donc c'est là-bas que vous pouvez activer aussi euh, certaines fonctionnalités, ainsi de suite. Donc, nous vous recommandons de, de l'utiliser, surtout l'équipe euh, technique du pays, vous avez cette possibilité de pouvoir euh, les activer et de les appliquer dans le système. Nous avons aussi euh, cette fonctionnalités liées à que nous appelons briser la glace. Euh, cela permet de pouvoir contrôler l'accès euh, des données. Donc, généralement, on parle des fausses ouvert ce qui permet à tout le monde, selon les configurations, je précise, cela permet à tout le monde de pouvoir rechercher et trouver euh, le dossier de quelqu'un. Mais cette fonctionnalité euh, permet aussi, euh, permet d'avoir une raison la raison pour laquelle vous souhaitez euh, afficher ou visualiser les données de cette personne. Donc avant, si nous mettons ça peut être sur euh, auditer ou protéger, vous allez, quand vous allez rechercher une personne, quand vous allez essayer d'ouvrir le dossier de la personne, on va vous demander la raison pour laquelle vous voulez euh, prendre part au dossier de cette personne. Donc, euh, quand, ça dépend aussi du niveau de sécurité que la personne un veut implémenter dans le système. Mais quand nous le mettons peut-être à protéger, cette personne aura la possibilité de donner premièrement la raison pour laquelle on enregistre et puis il clique sur euh, message. Et donc le message sera envoyé il aura la possibilité de regarder. Mais dans ce volet, il a juste trois heures de temps pour pouvoir regarder les, les données de cette personne et ainsi de suite. Fermer, lui, ne donne pas tout, tout à fait accès au dossier de la personne. Donc, vous avez ces fonctionnalités et au cas par cas, vous pouvez les activer, les activer dans, dans votre DHCP. Tout comme les données agrégées, euh, nous avons l'historique des données euh, que vous pouvez aussi consulter sur le volet tracker. Donc, nous avons la possibilité de voir qui est venu mettre à jour une donnée euh, pour une personne dans le système et ainsi de suite. Donc, l'historique de la saisie est aussi répertorié et vous avez la possibilité de pouvoir consulter qui est venu changer une donnée, qui a entré la donnée, ainsi de suite. Ici, c'est pour juste laisser une traçabilité qui déjà se trouve sur le serveur. Donc, l'historique de tout ce qu'on fait via l'interface est logé quelque part. Ici, c'est le front de ce que vous voulez peut-être avoir comme historique suite à la saisie à la modification des données dans le DHS. Ici, nous avons aussi cette façon de pouvoir euh, présenter les données où nous, les, nous avons la possibilité de pouvoir présenter ces données assez simplement. Euh, et euh, plus loin, vous allez voir que quand on utilise le volet timeline, euh, ici, vous avez la possibilité de euh, venir activer la présentation de ce volet. Donc, vous avez peut-être la possibilité d'afficher les données en ligne ou peut-être en colonne. Donc, tout cela sont des fonctionnalités qui sont déjà là. Donc, c'est à vous de pouvoir les activer ou peut-être je suis un agent d'un CDT quelque part. Moi, j'aime présenter euh, mon tableau comme cela. Donc, j'ai cette possibilité de pouvoir modifier et d'aller très vite par rapport aux activités qui sont liées à, à ma fonction dans le centre. Donc, ceci est aussi un autre aperçu euh, qui nous permet toujours de pouvoir enregistrer les données. Ici, c'est le volet tabulaire. Donc, vous avez euh, la possibilité soit d'utiliser le line listing ou celui-ci. Donc, vous voyez que les tabs sont de ce côté, du côté gauche, il y a un menu où vous allez voir toutes ces informations et celui-ci, c'est l'ancien. Euh, je ne dirais pas l'ancien, mais il y a les deux, les deux façons de pouvoir présenter les données euh, dans le système. donc Tout cela, c'est pour vous permettre d'être à l'aise avec l'interface de saisie et de pouvoir saisir convenablement toutes les données euh, construites. Il y a aussi cette possibilité d'attribuer des événements à une personne dans le système. Peut-être vous êtes euh, dans un hôpital ou euh, peut-être la personne qui à l'accueil, je ne sais pas, le clinicien a la, la possibilité d'enregistrer les nouveaux patients dans, un, dans le DHSE. Donc, selon le calendrier des autres docteurs qui vont consulter cette personne, euh, la première personne qui enregistre les, les informations dans le DHSE peut attribuer euh, peut-être le les activités ou le nombre de personnes à consulter par jour un docteur. Donc, euh, il a la possibilité de venir ici, euh, choisir une personne dans le système. Donc, l'événement est programmé pour cette personne-là. Donc, peut-être euh, il est venu pour un rendez-vous. Le rendez-vous est mis peut-être sur le 6 mai. Donc, la personne a la possibilité de pouvoir créer ce rendez-vous déjà. Peut-être que la personne est venue le 1er mai et le rendez-vous est fixé sur le site. Donc, la personne a la possibilité de créer ce rendez-vous et de l'attribuer déjà à une personne. Donc, la personne peut venir trier et quelle est la liste des personnes que je dois vraiment suivre aujourd'hui. Donc, cette personne-là aura la liste de ces personnes, euh, des, des patients, pardon, et facilement a la possibilité de pouvoir savoir si j'ai beaucoup de patients aujourd'hui ou pas, ainsi de suite. Donc, euh, euh, cette fonctionnalité peut servir dans ce sens, comme dans comme d'autres outils. Donc, c'est une fonctionnalité qu'il faut activer aussi dans le tracker selon les cas de figure euh, qui se présentent à vous. Je l'avais dit au début, nous avons la possibilité de, de mettre en relation un cas index et puis un cas contact ou deux personnes enregistrées dans le système. Du coup, nous avons la partie ces relations qui nous permet de pouvoir euh, mettre euh, un lien entre ces, ces différentes personnes. Donc, euh, vous avez la liste, vous tapez euh, l'identifiant de la personne, il vous sort la personne avec toutes ces informations, vous vous assurez qu'éventuellement c'est cette personne et vous pouvez rapidement établir le lien entre une personne euh, X ou Y dans le DHSE. Donc plus loin, nous, vous avez aussi euh, l'interface euh, qui nous permet d'enregistrer une personne, mais peut-être euh, dans le cadre d'une co-infection TBVIH. Et vous avez déjà enregistré ce patient euh, dans le tracker VIH et qui a déjà donné certaines informations. Vous avez aussi automatiquement, si les deux trackers sont dans la même instance, de pouvoir automatiquement enregistrer la personne là si ça va être euh, aussi. Donc, pas besoin de répéter euh, certaines informations clés de la personne. Donc, nous pouvons l'enregistrer directement dans un autre tracker. Donc, euh, vous avez aussi cette possibilité dans, dans le DHS2. Tout euh, revient à bien organiser votre euh, instance. Si les deux sont au même endroit, euh, c'est plus facile. D'établir établir cette relation entre les deux, ainsi de suite. Ou peut-être que vous avez un tracker pour pouvoir collecter les informations liées au MAPI. Donc, vous pouvez directement enregistrer cette personne-là aussi euh, dans ce tracker euh, à partir de, de là où il se trouve euh, initialement. Vous avez la possibilité d'afficher des indicateurs clés pendant la saisie, peut-être l'âge, peut-être euh, la classification euh, peut-être le résultat de laboratoire suite à, à la sélection. Donc, vous avez la possibilité d'afficher tout ça là sur l'interface de saisie de la personne. Euh, cela aussi permet d'orienter celle qui saisit les informations. Donc, quand nous mettons le résultat positif, cela veut dire ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité d'afficher toutes ces informations là directement euh, sur l'interface euh, du tracker. Donc, ici, vous avez la possibilité de programmer les visites, comme je l'avais dit. Donc, on programme les visites, on choisit euh, la date et puis on enregistre. Euh, donc Dans le système, vous avez la possibilité de trier euh, selon les dates pour savoir euh, combien de patients nous attendons dans notre CDT aujourd'hui ou peut être demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, euh, c'est le volet euh, message. Euh, donc, le DHS permet à ce qu'on envoyer des notifications euh, directement par email. Donc, euh, dans les cas de surveillance, vous pouvez, quand un cas est enregistré automatiquement, notifier certaines personnes clés. Euh, Peut-être euh, au début de Covid, si c'était mis en place, un cas enregistré peut permettre à l'équipe euh, de pouvoir prendre des directives et euh, directement. Euh, permettre l'évolution ou, ou les, les activités nécessaires pour pouvoir euh, résoudre ce, ce, ce volet-là directement dans le DHSE Donc, il y a ce volet de notification qui est déjà, euh, qui peut être activé dans le système. Ici, ça, ça a été fait euh, pour pouvoir notifier certains cas. Euh, donc, vous avez la possibilité de pouvoir recevoir aussi la notification dans le DHSE. Euh, au-delà du DHS. Donc tout cela peut être configuré euh, dans le système et euh, peut-être l'équipe site euh, doit être au courant de ces fonctionnalités, de savoir comment est-ce qu'il faut les activer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, euh, pour pouvoir aussi prendre des décisions, euh, il va falloir respecter certaines règles de saisie, ce qui semble être logique euh, parce que nous l'avons mis en place pour les données agrégées. Donc ici, vous avez euh, ce que nous appelons les règles de programme euh, qui nous permettent de contrôler la saisie euh, effectuée par une personne. Euh, par exemple, on avait dit deux doses, ainsi de suite, quelqu'un ne viendra pas, prendre une cinq, ainsi de suite. Donc, il y a tous ces volets-là et nous pouvons contrôler euh, la saisie ou peut-être attribuer certaines valeurs directement à des champs selon euh, les normes qui régissent euh, en fait euh, la collecte des données liées à ce volet exactement. Euh, ici, c'est juste un message euh, de feedback, euh, d'avertissement euh, qui permet à la personne peut-être l'orienter euh, par rapport à la suite ou peut-être dire à quoi correspond le oui ou le non et ainsi de suite. Mais nous avons aussi cette possibilité de pouvoir euh, bloquer une personne par rapport à une saisie effectuée. Donc, si logiquement cette personne n'a pas saisi ou a choisi peut-être une option, euh, nous pouvons lui euh, envoyer un message pour, pour qu'il puisse corriger euh, parce que c'est illogique euh, ce qu'il vient de, de, de choisir, peut-être un truc comme ça, ou peut-être euh, permettre à une personne de saisir un champ parce que euh, il, il arrive, il arrive euh, que nos opérateurs de saisie Puissent aller un peu plus vite. Donc, ils oublient certains champs. Donc, on peut plus ou moins rentrer obligatoire, on peut envoyer des messages, ainsi de suite. Donc, il y a tout ce volet-là que nous pouvons avoir dans le DHS. Donc, pour continuer, je vais laisser la parole à M. Daljo, qui va vous conduire euh, dans la suite de cette présentation euh, tout en parlant de, du volet Android. Merci. Ok, merci Ayo. Je vais partager mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran. OK. Bien, euh, nous allons continuer notre présentation sur les volets Android et sur les analytics. Donc, euh, côté Android, euh, et la nouvelle version ou les nouvelles implémentations faites sur le data capture d'Android nous permet de prendre en charge et bien sûr, et la saisie des données agrégées tout comme tracker et en mode offline. Comme, euh, et en mode offline, et ce qui nous permet que dès que la connexion est là, on puisse synchroniser les données. Quoi. Et les interfaces utilisateurs aussi ont été adaptées pour être plus intuitifs, pour améliorer l'expérience utilisateur. Et il est aussi désormais possible de voir quelques sorties des statistiques ou des analytiques directement sur l'application Android Data Capture. Donc, nous allons un peu regarder de plus près ces trois volets. D'abord, pour commencer, il y a, nous avons une version et une façon de personnaliser les listings des applications sur l'Android. Et cela passe par l'attribution des icônes aux différents programmes que vous aurez sur votre Android. Donc, là, par exemple, sur la première image, vous avez la liste des programmes dont l'utilisateur a accès. Et on peut voir que pour chaque programme, une icône a été associée. Et nous avons, par exemple, pour la vaccination des enfants, l'icône qui est adaptée. On voit les enfants sur un fond orange, nous avons l'icône pour la gestion des stocks trains de vaccins, et ainsi de suite. Donc, ce type d'assignation d'icône permet de rendre meilleure l'expérience utilisateur et de mieux illustrer chaque application lorsqu'on l'affiche sur et l'appareil la, la Android. Euh, sur la deuxième image, vous avez toujours le même principe, mais cette fois-ci, c'est appliqué directement à un élément de données, et auquel a été assigné ce qu'on appelle une liste déroulante. Dans le jargon DHS c'est ce qu'on appelle une option 7. Donc, nous avons là un élément de données qui montre le type de méthode de diagnostic qui a été utilisée. Donc, pour cet élément de données, on a d'abord créé une liste déroulante qui contient les trois opicoscopies, TDR et NOT-FT. Et pour chacune de ces options, une icône a été associée ainsi qu'une couleur d'arrière-plan. D'accord? Donc, lorsqu'on crée ainsi cette option et qu'on l'assigne à notre élément de données méthode de diagnostic, côté Android, lorsque vous voulez saisir l'information pour cet élément de données, vous avez un rendu de ce genre, que nous avons sur des images en vert, vous avez une icône associée à chaque type et une couleur d'arrière-plan qui est affichée derrière. Donc, tout ça, toujours, c'est dans le même but, c'est d'améliorer l'interactivité utilisateur et l'expérience également. Et bien sûr, l'application Android est déjà compatible avec toutes les applications, les programmes DHS2 que vous avez paramétrés. Donc, lorsque vous créez des programmes tracker, des programmes event, sur votre interface web dans le DHS2, et il n'y a pas un travail supplémentaire à faire pour pouvoir aller voir ce côté Android, normalement avec les mêmes comptes, si vous avez accès au même programme vous aurez exactement tous ces mêmes programmes qui vont se charger sur votre périphérique mobile, sur votre Android. Donc, euh, l'application s'adapte automatiquement à ce qui a été paramétré côté web. Euh, dans l'interface Android, pour la saisie et le suivi des entités tracker. Et nous avons la possibilité, bien sûr, de collecter les données en offline. Donc, lorsqu'un utilisateur prend son Android, d'abord, il se connecte avant de, loguer, avant de se connecter avec cette activisation, il doit d'abord accéder à Internet. Dès qu'il se connecte que, et que le PFI mobile télécharge tous les métadonnées nécessaires relatives au programme, aux différents formulaires qu'il a droit, à partir de cet instant, l'utilisateur peut fonctionner en mode offline. Donc, dès que l'utilisateur n'est plus connecté à Internet, tous les formulaires chargés peuvent toujours être utilisés pour capturer des données. Ces données sont, si vous regardez sur une base de données locale dans Android, et au moment où l'utilisateur aura accès à l'Internet, il pourra refaire la synchronisation et envoyer les données. Donc, sur la première image ici, on voit et le message qui est dit en bas c'est un Et this data is stored in your device only. It's not synced with the server. Donc, à ce stade, la personne a capturé les données d'un programme tracker pour une personne. Il est en offline. Lorsqu'il aura la connexion, il aura simplement à faire envoyer les données. Il aura cette fois-ci un message de synchronisation qui lui dira que toutes vos données ont été synchronisées et envoyées au serveur. Tout simplement. De l'application tracker c'est mobile a connu aussi plusieurs améliorations. Notamment, il est possible de détecter rapidement doublons et en les recherchant tout simplement. Supposons que vous avez un programme tracker, euh, prenons l'exemple de, de, de la campagne Milda. Supposons que vous cherchez un ménage et que vous entrez un code ménage qui existe déjà. Déjà, le système va vous signaler qu'il y a possibilité de doublons pour ce code ménage. D'accord? Donc, ça vous permet de détecter rapidement ce qui a été déjà enregistré. Si c'est le cas, vous mettez à jour. Si ce n'est pas le cas, vous essayez d'identifier le problème. Est-ce qu'il n'y avait pas une erreur sur le code unique, le code qui est supposé être unique pour toutes les entités que vous suivez? Et sur Android aussi, il y a le dashboard de chaque entité suivie qui est très amélioré. Nous pouvons avoir cet aperçu sur ces image ici. Vous avez la photo de l'entité suivie, Siana. Vous avez déjà les premières informations sur cette entité, son nom, son prénom. Et vous pouvez voir les différents c'est déjà renseignés automatiquement. Et donc, c'est un aperçu qui ressemble, qui affiche les mêmes informations que la version web, mais en plus compressée ici et avec une très belle interface. Donc, sur le mobile, il est possible de visualiser les cartes, tout comme on peut le faire sur le côté web, nous allons voir ça tout à l'heure. Et sur mobile, vous pouvez suivre les emplacements que vous avez et auxquels vous avez enrôlé ou enregistré des entités sur une carte, ici sur la première image. Vous pouvez, lorsque vous activez la capture du GPS pour une entité donnée, donc cette capture du GPS va vous permettre de pouvoir suivre sur une carte les différents emplacements où et cette entité a été enregistrée, a été enrôlée. D'accord? Il y a aussi la possibilité de faire des captures et des aires géographiques donc de polygones, et supposons que vous êtes par exemple dans une activité cartographie sanitaire, vous pourrez par exemple avoir la possibilité de définir des différentes zones et les capturer les enregistrer dans votre système pour les usages futurs. Bien sûr, il y a la possibilité également de pouvoir utiliser les QR codes, et vous définissez un élément de données qui a un type QR code, ce qui fera que côté Android, pour cet élément de données, lorsque vous voulez capturer une donnée, et elle va vous, automatiquement vous activer la caméra et vous permet de scanner un QR code. Et le résultat du code qui est a derrière ce QR code sera signé automatiquement au champ QR code. Et un exemple rapide, et la campagne Milda, par exemple, qui est en cours en Guinée. Et chaque ménage reçoit un coupon qui contient un code code coupon et ce code, et ces coupons contiennent un QR code et ce que les agents font, c'est qu'ils scannent simplement le QR code pour capturer l'information au mois du dénombrement et pendant la phase distribution, lorsque les ménages ramènent ce coupon au niveau des sites de distribution, ils font simplement le même scannage du même code coupon et dès qu'ils le font automatiquement, ils retrouvent toutes les données du ménage qu'ils avaient précédemment enregistrées avant d'effectuer maintenant la distribution des moustiquaires. Les types de rendus et le rendu côté Android a connu beaucoup d'améliorations. Donc, nous avons les boutons radio horizontaux et verticaux, les cases à cocher. Donc, pour ces différents types de sorties, il y a une amélioration significative de l'expérience utilisateur par rapport à ces différents boutons. Elles sont plus intuitifs et plus pratiques à utiliser par les utilisateurs. Et il est possible toujours sur l'Android d'appliquer des filtres. Et lorsque vous voulez, par exemple, trier l'ensemble des entités que vous avez enroulées sur votre mobile, vous pouvez utiliser les filtres pour, les, et pour afficher par période, genre tout ce que vous avez fait aujourd'hui, selon les assignations, etc., selon le statut ou selon une variable donnée. Donc, ces filtres sont possibles côté Android. On peut les voir ces images en haut. Et vous avez les cadres. Ovale violette et blanche ici, qui définissent les différents filtres que vous appliquez à ce que vous voulez voir dans le line listing des différents enroulements que vous avez sur votre téléphone, des différents trucs que vous avez sur votre téléphone. Ensuite, et il est bien sûr possible de faire des analyses en offline. Donc, toutes les informations que vous avez capturées, vous avez la possibilité de voir des graphiques relatifs à toutes ces données. Vous pouvez avoir des diagrammes en bas, linéaires, et vous pouvez, par exemple, monitorer la croissance d'un enfant sur la base et des données que vous avez collectées et sur l'enfant dans son programme Tracker. Et bien sûr, il y a la possibilité d'avoir également les tableaux et les valeurs uniques également et tout ça. Donc, toutes ces sorties, toutes ces analytiques sont automatiquement intégrées dans l'application Data Capture DHS2 Android, et vous pouvez faire toutes ces analyses à tout moment comme vous le souhaitez pour mieux monitorer les activités que vous faites et l'ensemble des données que vous capturez pendant une activité. Donc, les outils de visualisation, et ça c'est côté web. Et nous avons plusieurs visualisateurs à, à notre disposition et je crois que la plupart de ces visualisateurs seront fusionnés en un seul. Très bientôt, nous allons voir ça tout à l'heure. Nous avons les tableaux post et les graphiques et les cartes. D'accord? Donc, qu'est-ce que cette visualisation nous permet de faire? Toutes ces sorties. Nous pouvons créer, par exemple, des tableaux avec euh, des données agrégées, un résumé qui nous permet de vite analyser les choses. Nous pouvons créer des rapports détaillés, en liste linéaire également, qu'on peut le voir ici, qui nous permettent de voir par exemple, pour chaque enrôlement, certaines informations que ce soit du côté attribut de l'entité suivie ou bien côté et différents stades par rapport au programme. Et bien sûr, pour également intégrer des graphiques en bas qui vont nous permettre de vite voir la tendance ou de certaines informations par endroit notamment la population estimée et, et la traité par rapport à quelque chose. Euh, donc, vous pouvez générer des graphiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous permettent d'avoir tout de suite une information, c'est-à-dire pouvoir directement faire une analyse très rapide de la situation. Ici, un exemple, vous avez un programme où, c'est un programme relatif à la vaccination COVID, Provax. Ici, par exemple, vous pouvez avoir récupéré l'information sur le vaccin. Le résumer dans un graphique ici, pour voir le nombre de chaque type de vaccin qui a été utilisé ou administré sur un site donné. Donc, déjà, rien qu'avec ces graphiques, je peux tout de suite savoir quel type de vaccin COVID a été le plus utilisé dans telle ou telle zone et quelle quantité. D'accord Donc, c'est des outils très rapides à concevoir et qui sont très utiles pour les prises de décision et pour le monitorage. Vous avez la possibilité d'utiliser... Plusieurs sources de données pour faire des analyses plus coupées, pour faire des triangulations de données. Et notamment, par exemple, en utilisant des données provenant des formulaires agrégés qui ont été listés, et des données provenant de vos différents programmes trackers, vos programmes de sujets individuels ou d'événements. Vous pouvez utiliser différents types de données pour analyser soit les couvertures, soit analyser la qualité des données et bien voir la tendance des choses. Euh, L'exemple que nous avons ici, euh, nous avons là dans le formulaire agrégé. Nous avons par exemple ici dans le formulaire agrégé des populations par tranche d'âge. Donc ce formulaire est annuel. Et donc, au, toute l'année, vous allez capturer toutes les projections des populations que vous avez et au niveau le plus désagrégé. Et maintenant, ici à droite, nous avons... La, la capture d'un programme tracker ou pour une entité donnée, nous avons capturé son âge qui est de 41 ans ici. D'accord? Donc, nous avons une source de données agrégée, une source de données tracker, c'est du individuel. Et nous pouvons utiliser ces deux sources de données pour créer une sortie, notamment là, un tableau croisé dynamique qui nous permet de voir ces deux informations côte à côte et pouvoir calculer même automatiquement la couverture. Okay? Donc, nous avons l la population estimée ici. Nous avons côté droit les gens effectivement traités par rapport à une vaccination et en faisant la division, nous pouvons avoir la couverture attendue et la couverture actuelle par rapport à cette activité de vaccination. Donc l'indicateur que nous créons ici, c'est ce qu'on appelle un indicateur combiné parce qu'il a deux sources une source agrégée et une source tracker. Et il est possible, bien sûr, de désagréger les informations brutes que vous avez. Supposons que vous avez des données d'enrôlement liées à des entités suivies, des personnes. Vous pouvez afficher les informations selon leur genre et selon leur âge. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Il y a une dynamisme dedans. Dans, la, dans le premier tableau, par exemple, vous avez des tranches d'âge qui vont des 0.4 ans, 0.14 ans, etc. Dans le deuxième tableau, pour les mêmes informations, vous pouvez réorganiser l'affichage en définissant d'autres plages D'âge. Nous avons ici 0,5 ans, 6, 11 ans, etc. Donc, il y a cette flexibilité selon les besoins de l analy des analyses de redéfinir l'affichage de vos sorties en fonction d'un attribut ou bien d'un élément donné. Que ce soit l'âge, vous pouvez redéfinir les tranches d'âge. Si vous voulez afficher que masculin, que féminin, vous le faites. Si vous voulez une génération totale, c'est aussi possible. Vous, pouvez aussi, vous avez aussi la possibilité, et ce qui est intéressant, d'analyser, par exemple, les données d'une entité suivie et en affichant simultanément et les informations provenant de plusieurs stades de son programme. Ici, par exemple, nous avons je crois, un programme lié à la tuberculose. Nous avons, par exemple, dans le ce programme tracker une demi-étape, où nous avons l'examen clinique et le diagnostic. Donc, nous avons ici la comorbidité de la personne. Nous avons dans un stade les résultats des laboratoires, toujours par rapport au même patient. Et dans un dernier statut nous avons l'issue du patient. Ici, nous avons notamment décédé. D'accord? Donc, il est possible de générer une sortie et une liste linéaire des, de l ent, des différentes entités. Et pour chaque entité, vous avez la possibilité d'afficher côte à côte sa co-mobilité, co son test de laboratoire et son issue. D'accord? Cela là où permet pour chaque entité suivie d'avoir un résumé rapide de tous les processus et de tous ces différents stats. Donc, c'est très, très utile pour avoir, pour monitorer et une vue d'ensemble de ce qui se passe. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez mettre ensuite des filtres pour essayer de... Et, avoir une listing en, en fonction de, du critère qui vous intéresse, pas de comorbidité, comorbidité, positif et ou négatif côté laboratoire, et là où il y a une issue du un patient, mort ou bien guérée. Donc, la visualisation des données tracker, et nous avons vu un même modèle tout à l'heure avec l'Android. Euh, Il est bien sûr possible d'afficher les informations des entités suivies sur une carte. Vous pouvez les avoir ici par coordonnées géographiques précises. Donc, pour chaque entité, vous pouvez voir l'emplacement où l'entité a été enregistrée, enroulée. Et vous allez voir que lorsque vous dézoomez la carte, et pour un bon affichage, et vous avez les cycles qui se résument. Un nombre d'entités localisées dans la zone. Par exemple, ici, vous avez 10 qui est affiché. Si je commence par zoomer sur la carte, vous allez voir que le 10, là, va mieux se détailler pour qu'il puisse voir plus spécifiquement la répartition de ces entités sur la carte. Et nous pouvons aussi afficher ces mêmes informations, mais de, sur les aires géographiques. Au lieu de voir les informations de manière individuelle, nous pouvons appliquer une légende à notre aire géographique, que ce soit au niveau pays, région, district, pour avoir les couleurs et qui vont représenter la concentration de, des entités dans chacune de ces aires géographiques. Là, par exemple, nous avons un exemple du carte du Laos. On peut voir maintenant pour chacune de ces différents districts et l'estimation des entités par rapport et, crois, à leur concentration et tout ça. Et donc, le nouvel app saisie des données tracker, et il est très optimisé et on, surtout le moteur de recherche est plus efficace et plusieurs et, et choses optimisations ont été faites notamment l'indexation de la base de données c'est que le rend très rapide et le verrouillage qu'on appelle le locks en anglais et les contention c'est les accès et les demandes d'accès à la base de données en écriture et c'est bien géré aussi pour cette nouvelle version, une fluidité et une meilleure efficacité. Donc, les performances sont nettement, nettement améliorées par rapport aux versions antécédentes. Côté API également, l'API est très optimisée, elle a été rendue plus efficace. Cette fois-ci, les événements entiers sont sauvegardés. On ne sauvegarde pas juste les valeurs individuelles, mais l'API permet de sauvegarder un événement entièrement. Il y a aussi bien sûr la mise à cache côté client qui permet un peu d'accélérer les processus de chargement et du traitement des données. Voici un exemple de graphique qui a été généré. Vous pouvez voir par exemple les différentes performances entre une version et une autre du DHS-2. Je rappelle déjà que l'optimisation du DHS-2 est a commencé, je crois, à partir de la version 2.34, où on a changé carrément une autre approche. Donc, vous prenez les versions de 2.34 et supérieures, et l'optimisation très, très intéressante a été appliquée à ces versions. Et c'est très efficace, et nous avons déjà fait l'expérience, c'est assez impressionnant. Donc, s'il y a encore quelques, c'est pas, quelques institutions qui utilisent encore une version antérieure, à la 2.4 et vraiment, vraiment, nous vous recommandons de vous de mettre à jour rapidement votre dhs 2 pour plus de sécurité, pour plus de performance. Donc ici, vous avez rapidement des, des statistiques qui vous montrent, par exemple, l'évolution de version à l'autre. Prenons ici l'Android Sync, c'est-à-dire la synchronisation d'une télé Android vers le serveur. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la synchronisation des données, depuis le terminal mobile, c'est lourd et gourmand en ressources. Donc, ici, vous pouvez voir dans la barre bleue ce qui s'est passé dans l'ancienne la version. Et sur cette barre rouge, vous allez voir la différence. Donc, vous voyez que c'est quasiment plus de 10 fois plus rapide que les versions antérieures. Et même chose pour le poste. Le poste, c'est l'envoi des entités, civiles, des TI sur le serveur. Vous voyez que aussi pour le poste. Et la différence entre l'ancienne version et la nouvelle version est très frappante. Idem pour les autres options, la recherche d'attributs, le, le changement de la liste des entités, la récupération des événements, le poste des enroulements et le poste des événements. Donc, vous voyez nettement ici sur le graphique qu'il y a une réelle optimisation de la base par rapport au temps de réponse. Le nouvel application, la nouvelle application pour les rapports d'événements il est moderne et il permet de faire des analyses à travers plusieurs programmes. Et je pense que nous avons l'occasion de voir ça plus en détail dans le prochain webinaire. Et son apparence est bien sûr similaire toujours à celle du visualisé actuel, mais bien sûr, c'est un peu optimisé et encore plus puissant. Et voici un aperçu de cette application. Et donc vous voyez qu'elle est assez spécifique, différent de ce que nous avions avant pour les, la photographie des événements. Vous avez les dimensions qui se retrouvent ici, où vous pouvez vous mettre C'est que vous mettez en colonne, en filtre et en série. Donc, vous allez indiquer où vous voulez placer la dimension unité d'organisation, la dimension donnée, la dimension période. Et bien sûr, vous avez la possibilité de choisir maintenant et les autres filtres si vous avez défini des groupes et la forme d'options. Et qui peuvent utiliser Confluence pour afficher les données. Vous les avez, avez ici dans votre colonne gauche qui sont là, tout simplement. Donc, cette version est assez intéressante et l'expérience utilisateur. Et on a, et avec cette version, la possibilité d'afficher les valeurs seules. C'est l'air fortique que vous avez sur les dashboards où vous avez juste un chiffre qui affiche une information donnée, le nombre de personnes vaccinées, etc. etc. Donc, il y a aussi notre nouvelle interface web pour les trackers, l'application Capture. Donc, ceux qui utilisent le DHS2 doivent avoir remarqué que cette application était là depuis. Et bon, à côté, bien sûr, de la capture tracker habituelle. Et donc, cette application Capture, au final, va intégrer tout ce que le tracker Capture fait. Et donc, l'intégration est en train de se faire progressivement. Et c'est effectif très bientôt, suite à cette dernière version du DHS2. Et avec cette nouvelle version, nous avons un tableau de bord qui est plus intuitif, qui est très axé autour de l'entité suivie. Vous allez voir qu'avec ce nouveau tableau de bord, il est possible, par exemple, pour une entité donnée, de voir directement tous les différents types de programmes, trackers auxquels il est enrôlé. C'est très intéressant. Nous allons voir ça tout à l'heure dans les slides qui suivent. Et bien sûr, les performances ont été améliorées, que ce soit côté chargement, côté API et côté expérience utilisateur. Donc voici par exemple un aperçu du nouveau modèle de à Capture, avec euh, la saisie capture, l'affichage d'une entité, l'entité qui est là, si sa photo est là, la photo est affichée, Vous avez déjà les, les attributs qui sont affichés sur la première ligne, et en bas, vous pouvez voir que vous avez déjà la liste de tous les différents programmes auxquels cette entité a été enrôlée. D'accord? Je rappelle que quand on crée une entité et dans le système DHS2, et après sa création, on doit l'enrôler à un programme spécifique. D'accord? La création de l'entité et l'enrôlement dans un programme, c'est deux choses qui sont distinctes. Donc, cette entité-ci a été créée elle a été enrôlée dans deux programmes dans lesquels. Euh, et les informations sont actives, il s'agit du TB tracker et des malaria registration. Vous pouvez voir en bas qu'il y a d'autres programmes, par exemple information de campagne pour lesquelles la personne a été enrôlée, mais dans les autres stades du programme, aucune information n'a été saisie. Donc, c'est l'interface ici de notre nouveau format de capture qui, prend en compte, qui va prendre en compte désormais la saisie tracker. Et toujours avec cette nouvelle version, vous allez voir qu'on peut... Et on a un tableau de bord de l'envoulement qui vous permet de voir les différentes étapes pour chaque programme qui est déjà affiché automatiquement. Vous avez une barre latérale là qui vous permet de voir les différents feedbacks ainsi que les profils de l'entité suivie. Donc c'est une présentation assez simple, intuitive et facile à prendre à main. Euh, la gestion des doublons. Donc un système de gestion des doublons a été intégré. Dorénavant, lorsque vous êtes sur une entité, et le système essaie de voir et si certaines de ces informations de cette entité sont similaires à une autre entité qui est enregistrée. Cela vous permet d'avoir automatiquement un message qui vous signale possibilité de doublons pour cette entité suivie, et ce qui vous permet rapidement de gérer le cas et si possible de fusionner les informations de ces deux entités. Donc, vous avez la possibilité toujours dans le nouveau format de capture, de faire la saisie linéaire des différentes données. Et c'est un peu comme ce que vous avez lorsque vous faites euh, la saisie de, je sais pas, la saisie d'une un, étape répétitive en mode liste linéaire dans les facteurs actuels. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble des différents stats que vous avez renseignés et les valeurs que vous avez renseignées à l'intérieur. Euh, donc, voici quelques statistiques de terrain, juste pour vous donner une idée de, de, des défis auxquels le DHS2 a fait face et a pu surmonter. Donc, au Bangladesh, par exemple, et lors de la vaccination contre Ouija nous avons enregistré plus de 400 000 sites sur le DHS2, donc la communauté d'organisation, et les données de vaccination de 35 millions de personnes ont été enregistrées. Toujours sur les DHS2. Donc, euh, au Lanka par exemple, leur programme de vaccination contre la COVID, donc ils ont bien enrolé 600 000 entités par jour et pour un total de 16 millions de personnes qui ont été simulées. Donc, le Rwanda, surveillance des cas COVID, donc ils ont eu 1,5 million personnes enregistrées et pour la vaccination COVID, plus de 100 000 personnes par jour et... L'objectif était d'atteindre 3 millions de personnes d'ici 2021 et 7 millions d'ici 2022. Donc, pour ces différents pays, donc un travail qui a été fait avec eux pour essayer d'optimiser le mieux possible le serveur pour prendre en compte toute cette euh, quantité d'informations et assurer le bon fonctionnement de leur base et, ainsi que son intégrité. Donc, toujours sur la question des doublons, des duplications. Je crois que a déjà parlé de ça. Donc, et la recherche, il y a une recherche de correspondance informatiques qui a été intégrée. Et donc, c'est un travail directement qui vous permet de détecter rapidement l'éventuel éventuels doublons. Et vous avez la possibilité, lorsqu'il y a doublons, de fusionner ces deux informations automatiquement. Et ce qui vous permet de conserver juste la version unique. C'est bonne. Et je crois que bon, ça permet bien sûr de garder l'intégrité de la base et d'éviter de les doubles euh, Je pense que c'est bon, on a fait le tout Merci beaucoup à tous. Et Agnou, je te laisse la parole. Merci beaucoup, euh, monsieur Dalton, pour la présentation. Euh, en attendant, vos questions euh, dans le Slack, nous en avons déjà reçu. Euh, je pense que, oui, la présent, les présentations qui ont été partagées dans le groupe Slack euh, tout à l'heure. Donc, vous pouvez euh, consulter tout ça. Ensuite, il y a monsieur Ceyizou. Il y a M. qui demandait s'il y a une possibilité euh, de pouvoir interagir avec plusieurs éléments de données qui collecte certaines informations et d'attribuer peut-être euh, euh, par les graves ou par les simple en fonction du choix euh, effectué. Oui, c'est tout à fait possible. Euh, sur la base de plusieurs conditions euh, logiques que vous avez déjà, euh, vous pouvez établir des règles de programme qui vont faire ce travail-là. Donc, vous allez, euh, selon ce que vous avez dit, vous allez savoir si T est supérieur à suite. Si, si le TDA est confirmé, c'est hein, comme ça. Donc, vous, vous avez la possibilité de de prendre en compte toutes les conditions euh, qui entrent en jeu pour pouvoir déclarer un cas euh, de salut grave ou par le simple. Donc c'est tout à fait possible dans le DHSE, mais pourvu que tout cela euh, soit collecté dans le même tracker. Donc si c'est ça, donc c'est encore plus facile de pouvoir le faire dans le DHSE et d'afficher directement par grave ou par le simple. Bon, le lien vers les différents packages, euh, le lien a été diffusé dans le Slack, donc vous pouvez éventuellement euh, cliquer là-dessus et voir tous les packages qui sont disponibles là, euh, euh, dans le DHSE. Donc ici, dans, le, dans la partie chat du Zoom, euh, donc, est-il possible d'utiliser l'application de saisie? Oui. L'application de saisie peut permettre de saisir toutes les données d'événements et puis de trackers. Donc, peu importe le domaine, si c'est un formulaire construit avec le tracker, l'application euh, peut servir à collecter toutes, les, toutes ces informations-là. Tant que c'est créé avec un tracker, saisie euh, peut te permettre de pouvoir accepter ces informations et surtout quand vous utilisez la nouvelle euh, version euh, vous avez tout dans l'application saisie mais si c'est les autres versions, version antérieures à la version 2.38, vous avez euh, les deux applications qui ont été euh, conçues pour cela. Donc peu importe le formulaire, vous avez cette possibilité de collecter les informations. Euh... Abdel, euh, oui, les transferts. Oui, avec les nouvelles réactions du DHS, vous pouvez euh, transférer un transfert, le dossier de quelqu'un euh, qui s'est peut-être déplacé, qui a quitté euh, un CDT pour aller prendre son médicament ailleurs ou à déménager. Vous avez la possibilité de le, de le transférer. Totalement ou peut-être euh, juste au point de temps. Donc, avant, c'est vrai que ça ne marchait pas très bien, maintenant, ça marche bien. Et euh, cela permet de répondre à la demande dans ce sens-là. OK. Donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Aruna, Clément, est-ce que tu veux. Euh, OK. Bon, Aruna demande quel système de gestion de base de données utilise. Donc, euh, je crois qu'il a vu la fonctionnalité d'audit qui avait laissé les DHST et qu'il aimerait savoir est-ce que l'audit de la base de données est aussi disponible. Et donc, concernant la base de système de base de données, nous utilisons le PostgreSQL, donc la version 12-13. Et l'accès aux audits de la base de données est un peu réservé aux administrateurs serveurs. Donc, euh, ce n'est pas réservé aux utilisateurs d'HSP, c'est qui ont accès à l'interface graphique. Donc, nous réservons cela aux administrateurs d'HSP exclusivement, et c'est très important. Et ils ont la possibilité de faire, et, avec des outils qu'ils ont intégrés au serveur, un log view et pouvoir identifier les différents accès à la base de données. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut demander si les notifications via SMS sont elles possibles sur le tracteur Tout à fait. On peut paramétrer les notifications pour les SMS. Et pour ce faire, vous devez d'abord disposer d'une passerelle SMS, un SMS gateway, que nous devons paramétrer dans le système. Ce qui fera que vous pouvez définir vous-même à quel moment, à quel stade du programme, les utilisateurs peuvent recevoir un SMS contenant les informations relatives à leur enroulement. Du genre, si vous voulez leur indiquer un code qu'ils doivent conserver, peut-être pour les prochaines activités, leur donner une date de rendez-vous pour un simple tout ça, pour intégrer tout ça dans le modèle des SMS qui leur seront envoyés tant que vous avez un SMS détruit. Il est toujours aussi possible de faire une notification, mais par email. Bien sûr, il faudrait juste avoir une email et les références à partir duquel tous les SMS seront envoyés et il ne reste plus qu'à faire quelques configurations ici-bas. Euh, la mise en place complète d'un système de c'est-à-dire, bon, l'application Android, quelle configuration minimale de ce smartphone doit-il avoir RAM, mémoire, Très bonne question. Ce si qui est sûr, et mieux le téléphone est puissant, mieux c'est bien. D'accord Selon la taille ou la nature de votre facteur aussi, ces exigences peuvent augmenter, mais le minimum minimum pour marcher, marché, c'est au moins d'avoir un des gigas de RAM et plus de 16 gigas de mémoire interne. Ça, c'est le minimum minimum. Mais si vous pouvez obtenir un 4 ou 3 gigas, c'est pas mal de RAM et une mémoire interne de 32, c'est encore plus parfait. Je pense que c'est bon. il y a d'autres questions Euh, oui, je pense euh, qu'il y a une possibilité de faire euh, une interopérabilité entre Comca, euh, DHS ou peut-être euh, tout autre logiciel. Oui, euh, est, il est, je pense que c'était déjà fait euh, et ça se fera aussi euh, quand le besoin euh, va se, se présentera et c'est tout à fait possible de pouvoir euh, faire faire interopérabilité entre, entre le DHS2 et puis les autres applications euh, au-delà du de, Concare, Iris et ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait possible parce que tout va à partir du, du Web API. Donc, à partir de là-bas, cette interopérabilité peut se faire. Euh, Nous-mêmes, nous avons encore développé notre application. À, surtout par rapport aux données tracker et puis aux données agrégées. Bon, dans les cas de figure où euh, vous avez deux instances, euh, une instance pour le tracker et une instance pour le pour agrégé, normalement ce sont les données individuelles qui font les données agrégées. Et, euh, nous sommes en train de développer bientôt disponible euh, une application qui va calculer toutes les données individuelles que vous avez saisies et l'envoyer directement euh, au niveau de la saisie de données agrégées. Donc, cela permet d'aller un peu plus vite et d'avoir une cohérence entre les données, mais cela relève euh, du fait que la, la saisie individuelle soit, soit correcte. Donc, nous avons aussi cette possibilité de faire cette interopérabilité avec la même application entre deux DHS agrégés agrégé. agrégés. Peut-être une base euh, pays. Et puis une autre base régionale, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, euh, oui, est-ce que Clément, il y a d'autres questions? Il y a une question la gestion des et des plaintes est-elle possible dans le DHS2 ou existe-t-il déjà des paquets dans ce sens? Oh, oui, c'est possible. Il suffit juste de les paramétrer dans le DHS2. De la même manière contre crée, par exemple, les programmes facteurs, vous pouvez le faire de cette manière, vous pouvez le faire en un event, comme ça, à chaque fois qu'il y a une plateforme qui remonte, ce sera à Ensuite, ainsi faire l'analyse à haut niveau. C'est juste une question de paramétrage, ce n'est pas compliqué. Et est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Je vais peut-être checker, voir avec les collègues, et nous allons revenir sur la question. Merci. Ok, je pense que je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Euh, mais éventuellement, vous pouvez encore poser vos questions dans le Slack. Nous allons prendre la peine de, de répondre. Nous voulons ou nous souhaitons aussi continuer à répondre aux questions pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas pu prendre part à ce webinaire de revenir dans le Slack et de voir la réponse que nous avons donnée à vos questions très intéressantes. Donc, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a une autre question quelque part, c'est si vous en train d'écrire. Euh, mais tout, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Dadio Clément euh, pour sa présentation. Euh, nous restons encore euh, en contact pour les autres activités notamment déjà lundi à 14h30 nous démarrons l'académie sur l'utilisation du tracker et nous sommes contents de, de vous avoir c'est pas difficile c'est pas facile aussi euh, du coup mais ce sera très intéressant de vous avoir et de savoir que vous avez pu suivre convenablement euh, cette académie et avoir au bout euh, votre certificat qui va vous permettre de suivre les autres formations à venir de niveau 2 et ainsi de suite. Nous préparons également d'autres formations en présentiel, mais pour le moment, le calendrier officiel n'est pas encore disponible. Nous restons en contact pour ce euh, partage d'informations très utile. Nous serons contents de vous revoir euh, et de discuter de vos voix. Donc, nous travaillons là-dessus. Merci à vous pour votre participation, nous restons en contact et à très bientôt, au revoir. Au revoir, merci à tous, bye bye. Ok. Au revoir.